Bonjour, moi je m'appelle Emeline, j'ai 21 ans et je suis en service civique dans l'association ANCIELA. ANCIELA, c'est une association qui agit sur l'ensemble de la métropole lyonnaise. Elle accompagne les personnes qui ont envie d'agir pour une société plus écologique et plus solidaire. ANCIELA, on accompagne toutes les personnes motivées, que ce soit des étudiants, des réfugiés ou encore des porteurs d'initiatives on oriente les personnes vers les engagements qui leur correspondent en fonction de leurs envies et de leurs valeurs. Pour moi, l'engagement, c'est de mettre à exécution ses valeurs. Je pense que l'engagement n'est pas nécessairement associatif, il prend diverses formes. En cela, par exemple, on voit passer tout type de personnes qui recherchent pour une partie un engagement régulier et encadré et pour une autre, un engagement ponctuel et autonome. Pour donner quelques exemples de l'engagement multiple, certaines personnes s'engagent quotidiennement car elles décident de changer leur mode de vie pour qu'ils soient plus respectueux de la nature et de l'humain. D'autres s'engagent en regroupant leurs voisins pour monter ensemble une initiative éco-solidaire dans leur quartier. Il y en a aussi qui s'engagent dans une association en devenant des bénévoles actifs qui participent régulièrement aux actions et missions de l'association. Ou encore, il y a des personnes qui décident de créer une initiative citoyenne qui profite à une grande partie de la population, comme par exemple une épicerie solidaire ou encore un service d'autopartage de vélo. Alors si toi aussi tu as envie de t'engager, n'hésite plus et lance-toi. Si tu as besoin d'informations sur des associations ou d'un accompagnement, contacte-nous à Anciela et on sera ravi de t'aider. À bientôt